Salut à tous Il n'y a pas de saison pour manger des glaces et les fabriquer, surtout ici dans le Finistère, à côté de Landerneau, où je vous emmène bosser pour une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire, aujourd'hui chez Fronnerie, en compagnie de Jordan. Salut Jordan Bonjour Géry Bonjour à tous Tu vas bien Ça va et toi Bah super Alors toi tu fabriques ces glaces là hein C'est ça, ici je suis technicien fraiseur et je fabrique des glaces. Ici on fabrique des bâtonnets, ouais. des vracs, des oh. cônes mais aussi des bûches. Bûches de Noël Des bûches de Noël. Et alors vous êtes combien dans ton équipe on peut aller jusqu'à 80 personnes par 8. D'accord. Donc ici, on tourne en 3-8. C'est quoi tes horaires euh, en 3-8 Donc le matin de 6h à 14h, l'après-midi de 14h à 22h, et la nuit de 22h à 6h. On va faire une semaine du matin, puis d'après-midi, puis du matin, puis d'après-midi, ça six fois, et ensuite, on fait trois semaines de nuit consécutives. D'accord. Et ça te plaît ce rythme J'aime bien, ouais. Pourquoi On a une demi-journée où on travaille, et l'autre demi-journée où on fait, on fait ce qu'on a à faire. Tu fais ce job depuis quand, toi je suis ici depuis 2014. Ouais. Mon premier contrat ici, c'était un contrat de saisonnier, un CDD. D'accord. Aujourd'hui, je suis en CDI. Bah bravo hein. Et qu'est-ce qui te plaît ici, toi, dans ce job J'aime bien le côté dynamique, ouais. le besoin d'être organisé, d'anticiper. Je perçois ça un peu comme un challenge tous les jours. D'accord. Tous les jours, j'arrive, je prends ma relève ouais. avec la personne qui était avant moi à mon poste. On parle ensemble de la journée qui s'est passée, des problématiques ouais. qu'il a eues. Ensuite, il m'explique comment va se dérouler mon 8, si j'ai des changements de prévu, Voilà, changement de format, changement de parfum, okay. changement tout court. Ça sent la noix de coco, là, non Ouais, on fait des bâtonnets à la noix de coco. Waouh Génial Moi, j'ai des yeux d'enfant, ici Ouais, je vois ça. Donc ça, c'est l'outil que tu utilises le plus, c'est ce qu'on appelle un fraiseur. Ah, c'est ça C'est ça. D'où le technicien fraiseur. Exactement. Donc ça, c'est ce qui va transformer le mix en ouais. glacée. On vient manipuler ici, lors du démarrage, lors de réglages, ou alors à la fin, à la fin de la production. Une fois que ça roule, on n'a plus besoin d'y toucher. Et tu as des contrôles régulièrement Toutes les heures, on a des contrôles de poids, ouais. de volume, de quantité. Alors on va faire un contrôle. Donc je prends le bâtonnet Oui. Ensuite, ton bâtonnet, tu vas le plonger dans l'eau. Le bâtonnet, il fait 34 grammes. D'accord. Et si tu veux le volume, tu prends le bâtonnet, tu y mets un. Et là ici, as ton volume, 55. Ah ouais, ouais d'accord. Et là c'est 54. Ok. On est bien. Et ça, les contrôles, tu les fais tous les combien Toutes les heures. Alors là, on va contrôler les, les bâtonnets finis. Ah bon Ah oui, ils sont enrobés là, Oui. Tu vas en prendre trois, et moi ouais. je vais en prendre trois. Tu me dis quand hein Vas-y, quand tu veux. Là Oui, c'est bon. Et moi, je prends cela. C'est superbe Magnifique Enrobé de chocolat blanc. C'est ça, enrobé de chocolat blanc avec des morceaux d'amandes et de la noix de coco. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Donc là, on a nos bâtonnets. On a nos bâtonnets, oui. Qu'est-ce qu'on va faire Alors, on va aller peser les six ensemble. Et maintenant, tu divises 312 par 6. Il faut être bon en mètre Alors, <rire> je rigole, il faut la calculette. Donc là, la moyenne des bâtonnets, ça fait 52 grammes. Donc on est bon. On est bien. Nickel. Et il y a des contrôles qualité, gustatifs Oui. Ah bon Ça, c'est mes contrôles préférés. <rire> là, tu peux le manger si tu veux. Ah bon Ah oui Et ça fait partie de ton boulot Ça fait partie de mon travail. Il faut que je regarde un bâtonnet, et je, ouais. je l'observe et je puisse définir s'il si est conforme ou pas. Donc pour moi, il est conforme et surtout, très important, est-ce que le goût est bon On a le droit mmh. Ce que j'aime bien dans mon job, justement, c'est cette proximité avec euh, l'aliment. Le fait d'être garant de la qualité d'un produit qui va faire plaisir à des gens qui vont consommer. Jordan, j'adore ton job <rire> Bâtonnet, surtout fruité. Vanille, mais avec de la fraise, c'est pas mal dans un code. CDI pour la sécurité de l'emploi, mais tu peux commencer en intérim et évoluer vers un CDI. Aucun des deux, plutôt la nuit. Bon Jordan, en tout cas, je comprends pourquoi tu aimes ton job ici. Moi, j'ai adoré l'expérience. Merci d'être venu, ça m'a fait plaisir de te présenter ça. Et surtout, tu as bien bossé. Donc vrai? après l'effort, le, le réconfort. Oh là là. Regarde, ça, qu'est-ce que c'est que ça Oh, je suis gâté. Bah merci, hein. bah de rien. Et merci pour la découverte de ton métier. Tu fabriques ça aussi, toi Oh ouais. là, là Bon, et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici, Jordan, dans ton équipe, il y a de la place. Ils recrutent chez Fronnerie sur leurs trois sites partout en France. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agro. Et n'oubliez pas, Jordan, likez la vidéo et abonnez-vous.